Bonsoir, bonsoir, bonsoir, la famille, général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Je vais m'adresser un peu d'abord à l'armée guinéenne. Vous voyez ce qui se passe du côté du Soudan. Omar El-Béchi a été renversé et les poutistes ont promis d'organiser des élections et quitter vous avez entendu aujourd'hui, c'était chaud dans la capitale soudanaise. Donc c'est pour vous dire que l'armée guinéenne, si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous. Mamadou Doumbouya, le poutiste qui avait promis le 5 septembre qu'il était venu pour mettre de, de l'ordre qu'il ne serait pas candidat qu'aucun proche parole d'un menteur. Il avait prêté serment devant le président Fakonde. Il avait juré fidélité de ne pas trahir. Parole d'un il ne faut jamais croire à ça. Où est Fonique aujourd'hui? Où est Ibrahim Diallo? Où est Sidia Touré? Où est El Asseloudale? Où sont nos responsables, les anciens dignitaires? C'est pour vous dire que ce bandit, il n'est pas l'émanation du peuple. Ce bandit a fait le coup d'état pour son propre intérêt. Donc, l'armée guinéenne, il est temps de vous réveiller. Vous avez vu Ibrahim Traoré au Burkina. Il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de vous réveiller. Le peuple, aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Vous avez vu Ils ont eu peur de la mobilisation du RPG Arc-en-Ciel pour rendre, et même du peuple de Guinée, pour rendre un dernier hommage à la première dame. Vous avez vu comment ils ont organisé Cela prouve à suffisance que les bandits ont peur de la mobilisation. Ils ont peur de la mobilisation. Donc l'armée guinéenne, vous devez mettre en tête que le peuple aujourd'hui, peut-être au début du coup d'état, on n'allait pas comprendre, mais actuellement, le peuple est fatigué de ce bandit, de ce narco de Mamadou Doumbouya. Il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de vous organiser. Après le mois de ramadan... Le peuple ne va pas se laisser faire. Les leaders politiques ne vont pas se laisser faire. Ce bandit de Mamadi, il pense que non, il est le plus béni, il est le plus fort, le plus malin. Nous devons montrer à ce bandit que trop c'est trop. Il ne compte que sur les armes. Ils vous ont désarmé, mais non, sachez que vous êtes des soldats, c'est dans la tête l'armée. Vous ne devez pas vous laisser manipuler par un bandit. Vous ne devez pas bafouer vos dignités à cause de ce bandit, à cause de ce narco. Qui n'a pas de respect pour quelqu'un. Quand ça l'arrange, là il le fait. Regardez nos coordinations aujourd'hui. Les sages, père, Allah, père à l'âme de Elle sans loi. Sa femme était dans le gouvernement. Quand vous prenez le Kountigi, pareil aussi, ils ont donné des gens. Vous avez vu le CNT, ils ont choisi des gens. Ce qui veut dire ils ont du mal à dire la vérité à ce bandit, à ce narco. Une transition, c'est politique, c'est les élections. Mais vous voyez, les bandits, personne ne parle de l'élection. Ils ont parlé de 10 points. Est-ce que c'est le bandit qui doit venir parler de chantier Est-ce que c'est le bandit qui doit signer des contrats miniers Est-ce que ce bandit a la légitimité de signer des contrats miniers Est-ce qu'il est qu l'ennemi du peuple, ce bandit de Mamadi Doumbouya Donc l'armée, il est temps pour vous de prendre vos responsabilités. Ce bandit a dépassé les bornes. Ce bandit exagère. Ce bandit l'a dit qu'il fera le sale boulot. Il faut qu'on arrête le sale boulot de ce bandit de Mamadi Doumbouya. Il est temps d'arrêter ce sale boulot. Où est la dignité des Guinéens aujourd'hui Face au comportement de ce bandit de Mamadi Doumbouya et, et ses complices. L'armée guinéenne, il est temps de vous réveiller. Au Soudan, c'était pareil. Le général qui a fait le coup d'état, il avait promis d'organiser des élections. La date qui a été donnée, de, la date est déjà passée. Et c'est pareil pour le bandit de Mamadi Doumbouya. Il est temps pour vous, l'armée guinéenne, de vous réveiller, de vous unir, de faire partie de ce bandit de Mamadi Doumbouya. Regardez le pays. Vous-même les militaires aujourd'hui, vos conditions de vie, est-ce que si vraiment il avait la volonté, si c'était dû au troisième mandat, la justice dont ce bandit nous parlait. Oh, la justice est instrumentalisée. Aujourd'hui, Gomu, d'une part, il voulait, comme étant le chef, euh, le chef de leur gouvernement, avait voulu apaiser les tensions, essayer de demander à libérer ou à juger les détenus. Mais vous avez vu Charles Wright s'opposer catégoriquement à son chef du gouvernement. Cela prouve à suffisance qu'ils ne sont pas prêts à partir. La démission d'un premier ministre, M. Mohamed Béavogui, deux ministres de la justice prouvent à suffisance que les bandits sont en train de tout mettre en œuvre pour se maintenir. Leurs dix points qu'ils ont cités, qu'ils ont besoin de, de 24 mois pour régler les dix points. Dites-nous, Qu'est-ce qu'ils ont mis en place On vous dit le fichier est bon. Vous n'êtes pas candidat. Les candidats sont d'accord, le fichier est bon. La CDAO est venue, ils ont approuvé cela. La francophonie. S'il n'a pas d'autres idées, pourquoi le bandit ne veut pas organiser des élections Vous avez vu dans quel pays du monde Transition. Vous avez vu dans quel pays du monde Mais comme le Guinéen aime la démagogie, ces projets qui sont là. Rien ne vient du budget national. Qu'il nous prouve que ça vient du budget national. Les caisses sont vides. Tout ça, ce sont des chantiers. Le projet du président Alpha Condé mine contre infrastructure. Et c'est ce que les journalistes ne veulent pas dire. Aucun projet. Les aérodromes, la route nationale, tous ces projets de développement, ce sont les projets du président Alpha Condé. Mine contre infrastructure que le président Alpha Condé. 75 Kilomètres, des voiries de Conakry, tout ce que vous voyez là, ça fait partie de ce projet-là que le président Alpha Condé a signé. Mine contre infrastructure. ils n'ont qu'à nous prouver que oui, d'après eux, oui, c'est un projet, c'est l'initiative présentielle. Qu'on nous montre que le budget pour les aérogas les aérodromes là, que ça vient du budget national. Moi, Damaro, je ne fais plus de direct. C'est pour vous dire que c'est des menteurs. Ils veulent se vanter des chantiers que le président Alpha Condé a mis en place. Donc, euh, il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les gens comprennent cela. Ils sont en train de nous amandouer, de nous tromper. Voilà. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du tape à l'œil. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du tape à l'œil. Aucun budget ne vient de, dans la caisse de l'État. Ce sont des projets que le président Alpha Condé lui-même sa politique de développer la Guinée, qu'il avait mis ça en place. Donc il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les gens comprennent cela. Ils ont trouvé plus de 1 milliard et demi. Ils ont tout vidé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ministère de la fonction publique. Combien d'emplois ont été supprimés? Combien d'emplois? Plus de 14 500 emplois et plus de 4 800 sont menacés aujourd'hui. Et le Guinéen est là. Ces chantiers dont qui ont été signés par le président Faconde, que eux ils traitent de tout. Tout ça, c'est le président Fakonde. Mine contre infrastructure. Ces infrastructures. Ces infrastructures-là, les échangeurs et autres-là, les bandits se vendent comme si c'est eux qui ont fait ça. Pourtant, c'est la politique... Du président Alpha Condé et de son premier ministre, Dr Kassori. Mais le Guinéen est assis. Nous vivons dans la démagogie. On n'explique pas ça à les journalistes. Si ça venait dans le budget national, moi, Damaro, j'allais me taire. Mais ça ne vient pas du budget national. C'est quand tu fais des recettes que tu peux utiliser l'argent dans le budget. Tu as un surplus pour faire certaines choses. Ils ont du mal à payer les fonctionnaires. Ça ne vient pas du budget national. Mais c'était les projets du président Alpha Condé. Mine contre infrastructure que les bandits sont en train de tromper le peuple de Guinée il faut que les gens comprennent cela les militaires, réveillez-vous les militaires, réveillez-vous bon j'ai une vidéo ici, avant de continuer mettez le cœur. vous savez ils ont tellement peur mais comme Grampé <rire> c'est l'ambassadeur c'est l'ambassadeur de Mamadi moi je parle ici, Fissri Lombali Grampé il faut parler. Voilà. Voilà. Voilà. <laughs> Ma mari, c'est ton ambassadeur, ça. Grimper. Fisserie l'ombali. Non. Mais il est Voilà. Fisserie l'ombali. Même grimper. Ton ambassadeur. Non, il ne veut pas. Mais il nous fait faillir à baïbé. Il n'a pas fini. Fisserie l'ombali. C'est mon cas. Donc. Mais il nous fait faillir à baïbé. Il n'a pas fini. Fisserie l'ombali. Donc. Euh, même grand Hein? <rire> Même grand lui-même, il dit que non. Tu as fait du bien pour lui. Mais, il a fait du bien l'homme Voilà. Donc, Mamadi Doumbouya. C'est ce que tu n'as pas compris. Aujourd'hui, tu as la force. Tu as vu aujourd'hui qu'on a créé. Les gens ont boudé. Oui, parce que le mari, le présent Kondé, il a dit non. Tu as vu aujourd'hui, vous avez fait entre vous. Vous avez fait entre vous, vous avez fait pour vous, mais pour Dieu, vous n'avez pas fait ça. Ça, c'est le pouvoir, de, ça, c'est la force aussi du président Fakonde. Même quand, quand les gens, ils vous attendent. Sinon, en principe, je crois que j'ai la vidéo de, des obsèques de Dadis aussi, de la maman de Dadis. Parce que ces gens-là, non, non, non, non, non, c'est incroyable le CNRD. Je vais vous montrer pour vous dire que le président Alpha fakonde lui à l'époque, il a fait sa part. Il a été responsable. Il a prouvé aux, aux, aux Guinéens que oui, il pouvait rassembler. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Vous-même, vous allez regarder à l'époque lorsque Dadis est venu à Zérekore. La foule qui est sortie. Et je vous ai dit. C'est à cause de cette même foule. Que Mamadi a eu peur. Mamadi a eu peur. Mamadi a eu peur. Je vais vous montrer un peu. Quelques images. Attendez. Vous allez voir. Pour que. Vous avez vu, Dadis, les obsèques de, de, euh, de la mère de Dadis. Là, le président Alpha Condé n'a pas empêché Dadis de venir. Voilà, il n'a pas empêché. Voici Dadis qui est là. Dadis était rentré comme un président en forêt. Tout le monde a vu. Voici les images. Ça, si Mamadi a oublié ça, si les gens ont oublié ça, le dessert de la maman de Dadis, on a vu tout ça. Tout le monde a vu les images. Tout le monde a vu ces images. C'était du jamais vu. Depuis que Dadis même, il était présent de la transition. Il n'avait pas reçu ses honneurs. Mais là, le président Fakonde a fait ça. Il lui a accordé ça. Loué l'avion pour lui de Ouaga. Il est venu au Libéria, il est rentré en forêt. Les gens sont sortis comme ils veulent. Assurer la sécurité, tout, l'avion, tout est là. Ouais, vous voyez, ça, le président Fakonde a fait ça. Le décès de notre regretté aussi, première dame, Henriette Conté, tout le monde a vu comment la famille de feu général Lansana Comté a organisé les honneurs du président Fakonde. Quand j'entends le CNRD aujourd'hui, si ce n'est pas, si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, qui peut prendre Gomou comme un premier ministre Wallah. qui peut prendre Gomou comme premier ministre d'un pays? Il n'a ni le niveau, ni l'expérience, rien du tout. Maman dit, Gomu. Mais c'est lui qui est leur premier ministre. Ils vont tenir des discours, c'est rentré, c'est sorti, première dame, nanani, nanana. Mais l'Ousséni, le titre de l'Ousséni dépassait le titre de la première dame. Le, le titre de l'Ousséni, l'Ousséni Kamara est décédé ici. Il était le président de la CENI. Ça, c'est une institution. Une institution. Mais Louceni est mort ici. Qui a fait Ce n'est pas les, les, la famille et les proches de euh, euh, sa famille politique qui l'ont inhumé. Est-ce que le CNRD, la démagogie qu'ils sont en train de faire là, est-ce qu'ils ont eu à faire ça pour Louceni Si c'est en matière de titre, de reconnaissance, Louceni dépassait la Première Dame. Mais comme c'est de la démagogie comme Tonyini le Douma Lunien, Soti le Douma Mais ils n'ont qu'à faire tout. Sinon, entre la Première Dame et Luceni, Luceni méritait plus d'honneur que la Première Dame. Ça, c'est la... Ça, voilà. Ça, c'est connu de tous. Mais comme les bandits, Tonyini le Douma c'était d'empêcher. Vous avez vu le décès de Luceni. L'ambiance, les gens ont quitté Conakry. Masanta, donc pour la première dame, surtout c'est le président Alpha Condé, voilà, les gens qui allaient sortir. Je vous ai dit, c'est le cas de Lucene. Malgré qu'ils ne se sont pas impliqués, ils ont vu le décès de Lucéni. Comme ils ne l'ont même pas accordé de respect et autres, mais ils ont vu comment la ville de Massanta, les gens sont quittés à Conakry. Surtout ce que le président Alpha Condé organise, les bandits du CNRB ont eu peur de ça. Mais al al Alata, Ole Toniko, et l'armée guinéenne voilà, vous n'êtes pas des maudits. On a dit ce coup d'État. L'armée guinéenne, voilà. L'armée guinéenne n'a rien à voir dans ce coup d'État. L'armée guinéenne n'a rien à voir dans ce coup d'État. Parce que c'est des gens à qui le président Fakonde a fait confiance, qui ont trahi le président Fakonde. Le chef d'état-major Namuri le directeur de cabinet qui était ambassadeur, Idi Amin, Mamadou Doumbouya, des forces spéciales, parce qu'ils se sont servis de Namori pour dissuader l'armée, les Sadiba et consorts, tous ceux qui étaient des commandants de camp, on les a dit de ne pas bouger pour faire plaisir aux bandits. Ce qu'on les a dit, c'était non, mais c'est incroyable. C'est pourquoi je vous ai dit, il a mis plus de 200 commandants à la retraite des capitaines, des colonels, parce que les mensonges qu'ils ont dit, ceux-ci commençaient à comprendre maintenant que le président Alpha n'allait pas mourir dans 90 jours, que les mensonges sur la santé du président Alpha c'était faux. Les officiers malinqués qu'ils ont menti, qu'ils ont trompé, que le président Alpha allait mourir dans trois mois. Alors c'est le même président Alpha qui est là. Et là, sans loi, est parti, le président Alpha est toujours là. La première dame est partie, le président Alpha Condé est là. Et des officiers meurent chaque jour, le président Alpha Condé est là. Eux ils sont malades chaque jour. Balaba et Idi Amin, eux ils sont en train de faire des AVC. Mais le président Alpha Condé, lui, il est bien portant. Ça, c'est la grâce d'Allah. Donc l'armée, c'est ce que vous devez vous réveiller. Actuellement, on sait qu'on vous a désarmé. Ils ont déplacé beaucoup des hommes forts à l'intérieur. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Vous devez vous assumer. Vous avez le soutien du peuple. C'est ce que vous devez mettre en tête. Tumba tumba. C'est des gens qui ont osé. Quand on dit Tumba tumba, c'est quelqu'un qui a osé. Quand on dit Alia, c'est des gens qui ont osé. C'est pas magie. Il faut oser. Celui qui n'ose pas, il n'a rien. Mamadi a osé devant vous. C'est pourquoi il a pris le pouvoir devant vous. Il n'était pas fort que vous. Il n'était pas excrémenté que vous. C'est parce que vous avez peur. Le bandit savait que sa vie était finie. Mamadi a fait le coup d'état, c'était un instinct de survie. Il savait que s'il ne réussissait pas, c'était fini pour lui. Si on le prenait, c'était fini. Alors Mamadi est dans cette logique. Il est dans ça aujourd'hui. Il sait qu'un pouvoir normal. Tout le mal qu'ils ont fait, ils vont remonter, Mamadi, ils vont le mettre en prison. Et c'est ce que Mamadi est en train de tout faire aujourd'hui. Comment se maintenir au pouvoir Et vous devez comprendre cela. Ce narco, vous devez le dégager. C'est ça la stratégie de Mamadi. Il savait qu'il allait tomber. Donc, il a fait ça pour sauver sa tête. Moi, je vous, je vous rappelle ça chaque fois. Si c'était pour la démocratie, est-ce que Fonique Mange serait en prison aujourd'hui Parce que c'est eux qui étaient opposés au pouvoir du président Fakonde. Ça, c'est une question. Voici des choses à quoi vous devez réfléchir. Hein? Est-ce que Fonikemang serait en prison On ne parle même pas d'élection. Hein? Est-ce que Seloudalé serait aujourd'hui hors de la Guinée On ne parle même pas d'élection. Est-ce que Sidia serait hors de la Guinée aujourd'hui toutes ces, toutes ces personnes en prison. C'est pour vous dire que le bandit n'est pas prêt à partir. Le bandit a peur. Le bandit veut se maintenir. Le bandit, c'est pourquoi il a invité euh, le président rwandais. C'est comment demander, parce qu'ils ne vont pas donner de l'argent. C'est comment dire, ah, grand, il faut nous aider, on veut faire comme vous. <rire> Mamadi Dumbuya, Wallah, ouais, tu ne peux pas enlever un président élu, tu dis troisième mandat. Tu dis qu'il y avait la misère, et aujourd'hui, le sac de riz, c'est combien, Mamadi Dumbuya Combien d'emplois tu as créé Tu es venu mettre les Guinéens au chômage Simandou, plus de 11 700. Fonction publique, disons plus de 14 000. Mamadi. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu vas apporter à la Guinée? Qu'est-ce que toi tu vas apporter à la Guinée? Donc ne te fatigue même pas, Mamadi. Non, là, il va le faire Quoi que tu fasses, tu vas mal finir. Il va te faire les fouille ça là. Après le mois de Ramadan, et de <rire> va dire à tes Karamoko encore de, de prier pour toi, de bénir pour toi. Mais Mamadi, tu es là, Inch'Allah. Il a vu, il a dit Sinon, toi, tu ne serais pas en mal aujourd'hui avec tous ceux qui ont applaudi pour toi. Tu, plus, tu ne vas plus à Bambeto parce que tu es un menteur, parce que tu es un traite. Tu ne respectes pas ta parole, Mamadi Doumbouya. Sinon, toi, tu ne serais pas en mal avec les gens de l'Axe qui ont applaudi pour toi, qui ont dansé pour toi. Tu ne serais pas en mal avec leur leader. Tu n'es qu'un simple menteur, un simple bandit, Mamadi. Parce que tu n'aimes pas la vérité. En train d'humilier nos élites, que cas, nous on va te regarder. Tu n'as pas le niveau de ces gens-là. Tu es en train de les humilier en prison. Et tu veux que nous, on se lève comme ça. Eh non, non, non Si ce n'est pas de la démagogie, tu as quel niveau? Toi, tu as quel savoir-faire Hein? À part la démagogie seulement. Tous ces chantiers-là. Montrez-nous un chantier que Mamadi a financé dans le budget national. Il n'y en a pas. Montrez-moi un chantier qu'il a pris dans les caisses de l'État. C'est-à-dire le financement dans les caisses de l'État. Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Je vous dis, les aérodromes que ces gens-là sont en train de faire, Bill Lai, si Mamadi, on nous montre les papiers que lui, il a pris le financement dans les caisses de l'État. Moi, Damaro, je ne fais plus de direct. Ce sont des entreprises chinoises, des projets que le président Alpha Condé a mis. Ce sont kilomètres de route, les voiries de Conakry. C'est dans, ce, dans ce même projet-là que les bandits sont en train de travailler grâce au président Alpha Condé. Et les bandits vont venir s'asseoir. Que oui, on est en train de travailler. On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. Une transition, on parle d'élections. Une transition, c'est-à-dire au lieu de parler de ces développements, de ces milliards de gauche-droite, peut-être c'était le recensement que vous pouviez faire. Ça, c'est le travail d'une transition. Donc, arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous fatiguer avec vos mensonges. Non, on va faire ça. Oui, on va faire ça. On va faire ça. Des tonneaux vides. On va faire ça. On va faire ça. Vous êtes sortis où Pour aller signer des projets de construction en Guinée. Tout ça, c'était les projets de notre patron, du champion, de ton bienfaiteur, Mamadi, et ton fils bali, du, du président Fakonde. Côté faux. Donc, euh, les militaires. Les militaires, réveillez-vous comme je vous ai dit. Attendez, hein? Je vous ai dit. Okay. Il Écoutez, ma ma <inaudible> <inaudible> Parce que tout le a dit qu'il n'y avait pas Il n'y avait pas de Il pas Il n'a pas Ok, alors ça c'est notre Matouré international qui avait annoncé l'arrivée de Yenfanté Parce que Matouré avait, elle a été claire. Que Yanfanténara, n'a pas fini de Mengera après le président Fakonde, Matouré avait dit, Yanfanténara, et c'est le mot qu'il ne veut pas entendre. Matouré ne savait pas, Matouré avait dit devant tout le monde ici, la Gneka tout le monde avait vu. Matouré a dit deux choses, trois choses, que les gens n'ont pas prêté attention. Matouré avait dit, celui qui vient, il est messe comme Sénégalais. Mais on prenait tous Matouré comme une folle. C'est quand il y a eu le coup d'état, on a compris que déjà Matouré n'est pas folle. Elle voit ses rêves-là. Deuxièmement, non, premièrement, elle avait dit que l'eau va monter. Bientôt, l'eau va monter en Guinée. C'était les inondations, quand il y a eu inondation. Voilà. Donc, ma avait dit ça ici. Et ça n'a pas duré. Il y a eu inondation. Il y a eu des morts. On n'avait pas pris. Matouré avait dit quelque chose va l'arriver. Mais de dur. Elle ne sait pas c'est quoi. Mais ça va bouleverser un peu sa vie. Et après ça, il y a eu la mort de son mari. Donc, ça ce sont des choses. Ça c'est notre maturé. Les, les révélations. Donc, elle vient de dire encore. Elle vient de dire encore. Que Nialé, Sa maman est venue en songe pour lui dire. Que tu lui as fait du mal. Que tu lui as honni. Donc tout ça là. C'est encore notre maturé. Mais ce qui reste maintenant. Depuis là, je suis derrière Maturé. Ma, il faut encore rêver. Il faut nous dire, quand est-ce le bandit, dit Bandi Sigafé Laurent Nanantou Nanan Tulouros, c'est Maturé. Maturé Fouira, il fouira rêver même. Il a fait la moubée. Dit Bandi Sigafé Laurent Nara. Nan Tulouros, il a fait la moubée. Il manque à faire la Nan Bandi Sigafé Laurent Nara. Voilà. Sinon, voilà. on va c'est l'enfant gâté du Kobinal. Allô, on allo. allô. Mais il y a qui n'aiment pas faire la qui ne sont pas ne pas qui ne pas qui pas qui ne pas des de nara. des bandits qui ne sont pas des bandits qui ne sont pas des bandits qui ne sont pas des nara, qui Merey na semblant na bafé. Allo y so avec Mamadi Doumbouya. Awa mouna na situation Mamadi Doumbouya lorone bandigine ra position. Kanara métier. Merey na mèni na rafala ma jetem. Des trucs comme ça Awa Mamadi Doumbouya na nakine. Mamadi Doumbouya ra febara fini nakine. A mouna fa Mais. A client y tane semblant Allo gomu Tous ces gens là. Tous ces gens qui sont à côté. Parce que y en a Awa c'est toujours comme ça donc, il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Quand on et On doit s'unir pour chasser le bandit après le mois de Ramadan. Voilà. Nos, nos politiciens, ils ont respecté le mois saint De prier à ah, mon beau. Tout le monde a vu mon beau. Il allait faire son Umura encore. Il a prié. Donc, nous aussi, nous devons prier pour que ce bandit dégage. Trop, c'est trop. Voilà. Donc, euh, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Et je. En tout cas, nous remercions tous ceux qui ont respecté le mot d'ordre du président Alpha Condé. Voilà. Parce que je crois que toute la Guinée aujourd'hui, ils ont compris vraiment. Les gens ont compris. Les bandits ont fait ce qu'ils veulent, mais le peuple est resté dans son coin. C'est eux et leurs membres du gouvernement qui ont été faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ça ne change à rien. Une fois encore, le peuple a montré, parce qu'ils ont, ils ont eu peur de la mobilisation, mais le silence là, ça aussi, ça les frappe aujourd'hui. Le fait que les Guinéens sont restés chez eux, il n'y a pas eu d'ovation, sinon la première dame, de l'aéroport jusqu'à la morgue, les gens devaient sortir, rendre hommage. De l'hôpital chino-guinéen jusqu'au palais, les gens devaient sortir pour rendre hommage. Mais les bandits ont compris maintenant que déjà, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui décide. Eux, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la force. Et ça, c'est zéro. Et le jour que le peuple va s'élever, c'est fini pour eux. Donc, merci à tout le monde. On se reprend demain, Inch'Allah. Le combat continue. Pas de recul face aux bandits. Pas de recul face aux narcos. Pas de recul face à ces tonovides. Pas de recul face aux traites. Pas de recul face à ces enfantés. On doit les combattre On ne négocie pas avec un voleur On ne négocie pas avec un traite On combat un traite Il ne faut jamais négocier avec un traite L'armée guinéenne aujourd'hui Beaucoup sont dans le regret Le jour du coup d'état Si ces gens-là savaient que ce qui est arrivé aujourd'hui Walloy n'allait jamais accepter Que Mamadi soit aujourd'hui à la tête des forces armées Parce que c'est une honte C'est une déception Il est en train de jouer avec tout le monde Naganafala ne obèn. Nagamamadi Dumoya mu ya gima. Jedi n'a pas honte. Jedi demu ya gima. Eh, otamara trente mounduoto ya gî eh eh nagaya gima. Mamadi Dumoya gima. Amara nafala obèn rakuya. Un traite, un criminel a honte. Un criminel. Mamadi Dumoya n'est pas venu faire rébellion. Il était dans le pouvoir. Il a trahi. Donc un traite n'a pas honte. Le traite n'a pas honte. Donc Merci à tout le monde, merci à Mori, merci à mon grand Daouda depuis la Côte d'Ivoire. En tout cas, kadiatu Santana Kamara, Inch'Allah, la vérité va triompher. Merci à Laga Kadia Tsoare. Merci Ali Bangoura, merci Ouma Komida, merci à vous Mori le chaman Traoré, Bariso. Fatouba, merci à vous Suleiman Kamara, merci à Brigitte. C'est Silla, merci à vous, Suleiman Kamara. Sanassa Kaba, merci à vous, Cheikh Kamara. Donc, Inch'Allah, euh, la vérité va triompher. J'ai dit aux gens, moi, Damaro, wallah, tant que j'ai l'énergie, je vais sortir contre le CNRD. Et je vous ai dit de ne jamais avoir peur pour moi. Voilà. Tant que Mamadi Dumbuya le bandit est là, voilà, intatto il fait où? Faut il fait il Faut Mamadou wani. Voilà. Moi Lamine. Maléa Kamara, merci. Amara Touré. Donc, euh, non, nous, on va faire des prières pour la première dame. Quand ils vont finir de faire leur mascarade, ce qu'ils ont envie de faire, le président Facondé, elle ne va pas abandonner sa femme comme ça. Voilà. Eux, ils peuvent prendre le corps pour faire le trophée, pour empêcher. Mais nous, nous allons faire autre chose encore pour rendre hommage, pour faire des prières pour la première dame. Voilà. Donc, euh, c'est un peu ça, quoi. Pour Amara Touré. Qui a politisé Quand Dadis, sa maman, est décédée, le président Condé a politisé la, le, le corps de la maman de Dadis. Lorsque la première dame, Henriette Conté, père son âme, est décédée, le président Condé a politisé son, euh, son corps. Donc, oh, arrêtez la démagogie. Arrêtez la démagogie. Hansini, Mamadi, le mapréba, Fisri Lombalile. Parce qu'à Kakoko on est qu'un président Alpha Condé là. Jusqu'à présent, c'est ça qui est dans son cœur. C'est le mal là qui est dans lui, en lui. Sinon, le président Alpha Charles Wright a été à Kanka. Il a dit devant tout le monde que le président Mamadi n'a rien contre le président Alpha Le président Alpha n'a rien contre Mamadi. Ce n'est pas Charles Wright qui l'a dit. Mais quand tu es traite, quand tu fais le mal. Il pense que c'est le Président Fakonde qui va aller vers lui. C'est le malfaiteur. Quand tu te rends compte que tu as fait du mal, c'est toi qui vas vers la personne pour essayer de te racheter. Mais ce n'est pas le Président Fakonde qui va aller derrière ces blancs là Non. Il n'ira pas vers ces blancs C'est lui qui les a habillés. Voilà. Mamadi n'a pas fait le Président Fakonde... Mamadi s'est pas battu pour que le Président Alpha Kone soit au pouvoir. Mamadi n'a pas pris les armes pour que le Président Alpha Kone soit au pouvoir. Pour dire que non, il lui a trahi. Non Donc, Mamadi, tu sais on il la Élection Bassane est traitée. Les élections étaient terminées. Et le bandit vient faire le coup d'État. Il vient faire le coup d'État. Je a fait 26 ans ici. L'Ansona était mourant à Wawa. Personne ne l'a humilié jusqu'à sa mort. Il a eu tous les honneurs. Si ça en matière de développement. Prés alpha kone kamikena sana kontre kaké. Baraju jouri. Alay rakana sababu bonimini. Ko danka lanuko kokaké mamadiko. Mo menui akwalya ko soukolemo. Mais al takos tiem broma. Et inatu lala du dos soukuna. Dom so soukuna. Kaoti a empêché. Ko ya am so sou ko kay fanan. Ni fisri lom baliya te. Ko danka le moko. Kramo le bras Moua balou bara fort mais kou fankaya amourou bi. Kou kou kou de Eh, moua ka Ante wama, ala kirena masaya, wole tolai. Moua ka loko danka, kou nyabame akobi. Kala moua bares soube do. Kale wato maka a fola Fisi lombali bali watisi, ilo il kaba koro ka moufo. Ala jafama, ika mkalala. ika olo. Ala yi, ika mkalala alala, ika olo. Juru ala di jafaa mais du monde, ka... Non, c'est pas la peine. Il sait à la laquite Et tu continues. Il parce que tu veux rester. Mais, je Et... ne sais pas, je ne Comme je ne sais pas, je ne sais pas, je je ne sais pas, je ne sais pas, ne sais pas, je ne court effort mama de fié Salomon balilé alko ko akélefa mama sa té mama dié de ka o fa ñina kala akokan Allah wa ko choisissé le meilleur d'entre vous Mamadi n'a pas été choisi de mama di ka mo fo Mamadi mama ka massa lé djamba mama te fa cié bandit bandi bandi lé sinankuna ana massa ké momié président falconé en 2026 nakassa lomina voilà andama kombouto la gné kalu bra mo choisit la wolé mais massa a lui, il a ils ont demandé qu'il démissionne. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient que c'est lui l'élu du peuple. Eux-mêmes, ils ont demandé. Pourquoi demander à quelqu'un de démissionner S'il n'est pas élu, pourquoi lui demander de démissionner C'est parce que c'était l'élu du peuple. C'est pourquoi je vous dis, moi je suis tranquille dans ma tête. Mamadi n'est qu'un bandit, un gangster. Ce n'est pas un président. Si le président Fakone était mort et que l'armée l'avait fédéré, on pouvait comprendre. Mais Mamadi n'est rien d'autre qu'un traite... Un bandit de grand chemin, un narco en plus, qu'on le hum. <laughs> bah, Il fort. À des fois pire, dans le tefal camer, Comme a marqué, comme on m'a a marqué des points. Et quand on la "...tour dance." "...a la soso bara ouara la..." "...a la Tout ça c'est dans le courant. Et alors... ...mon shamae bi... ...al teokura nakara na... ...al Ils n'ont pas reçu d'éducation aussi. "...a la soso bara Jamana la..." kono. Mamadou... Mamadou Doumbouya souya... ...a la wale blalankouna. Massa mitre hinéna. sunkaros sunkaro sunkaro ka brokron lou madame. ka eko kramo lou madame. Masa ka senekela lou ka miskine lou Masa même alla opposition quand il y a un a dit, ça a dit président a fait un criminel, des bandits comme les Balas Samura, des bandits comme les Amara, le depuis qu'ils sont venus, quel est le prix qui a changé Est-ce que le sac de riz qui était à 200 et quelques mille, est-ce que ça a descendu Non. Est-ce que le nombre de travailleurs à la fonction publique, ils ont augmenté Non. Quel projet qu'eux-mêmes, ils ont créé de rien ce sont les chantiers du président Fakonde. Allah le en 2010. Je un président Fakonde 2010. La un Je un manama président Je un président Fakonde c'est quoi le développement d'un pays Budget, c'est-à-dire projet que vous voyez. Awari Boni, Alma, si Mais Albara, dit du président Fakonde. Le président Fakonde, est C'est-à-dire la communication. Si nous, on n'était pas venus en renfort, on voyait que des communicants. Eh, monsieur le ministre, juste pour avoir un 500 000, 1 million. Et c'est ce qui continue aujourd'hui en Guinée. Regardez le bar-café de Girassi. Le temps du président Fakonde, tous ces chantiers-là, les barrages, ils n'ont jamais parlé de ça. Ils n'ont jamais parlé de ce développement. Les écoles, les, les routes, non. C'est maintenant là. C'est maintenant qu'ils sont en train de parler de ces bêtises-là. Donc. Euh...